Notre diagnostic qui est toujours en cours d'écriture euh, il fait émerger euh, multiples entraves finalement euh, dans l'accès à l'eau et à l'assainissement euh, des populations mahoraises. Euh, ce qu'on voit et ce qu'on a repris euh, du coup, euh, on a utilisé la, les indicateurs qui ont été choisis par les Nations Unies au moment de la définition euh, du droit universel à l'eau potable et à l'assainissement. Euh, et ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble de ces indicateurs, il euh, y a finalement euh, des entraves et des barrières. Donc ça va être euh, la disponibilité, on a vu euh, énormément euh, de coupures euh, sur l'ensemble de territoires et euh, qui sont relativement fréquentes et qui ont une durée... Euh, conséquente hein, pour euh, les ménages. Euh, sur l'accessibilité physique, on a vu euh, beaucoup de, de personnes qui sont finalement euh, dans un accès qui n'est pas sécurisé euh, à l'eau potable et qui vont se débrouiller avec euh, d'autres sources euh, de puisage. Euh, économiquement, euh, l'argent la, qui est mis euh, par les ménages euh, les plus précaires euh, sur euh, l'accès à l'eau peut être très important et euh, je citerai euh, Sophie Audon qui a estimé cela à 17% euh, d'un revenu moyen des ménages précaires. Et enfin, euh, et, et non des moindres, sur euh, la sûreté et la qualité de l'eau, euh, du coup, puisqu'il y a euh, des puisages en dehors des schémas de distribution d'eau potable et l'utilisation d'eau de surface, mais aussi d'eau qui va être revendue un certain nombre de fois, qui va être stockée dans des contenants pour lesquels il est très difficile finalement de garder, de maintenir une potabilité. On voit un taux de prévalence des maladies hydriques et vectorielles très important. Alors les pollutions de l'eau, au niveau de ce qui est distribué euh, dans le réseau d'eau potable, à part une petite alerte apparemment euh, sur une des, un des bassins euh, de retenue collinaire euh, ou sur lequel il y a eu une alerte au manganèse, sinon la qualité de l'eau euh, à Mayotte qui est produite est de relativement bonne qualité. Euh, si tout le monde avait accès à cette eau produite euh, et distribuée euh, dans une logique sécurisée, alors euh, il n'y aurait... Pas de problème de pollution de l'eau. Euh, c'est bien parce que des gens ont des sources d'approvisionnement détournées euh, que finalement il va y avoir certaines problématiques, euh, et notamment euh, du coup les maladies hydriques. Euh, on voit que c'est euh, l'endroit en France euh, sur lequel il y a le plus fort taux euh, de fièvre typhoïde, euh, d'hépatite 1 et puis euh, de, des épidémies de maladies vectorielles euh, qu'on peut apparenter euh, à des restrictions d'usage euh, dans les pratiques d'hygiène, euh, c'est-à-dire que les personnes euh, finalement n'ayant pas accès à l'eau en quantité suffisante, parce qu'elle est chère ou parce qu'elle est loin, euh, vont finalement moins euh, avoir de capacité à euh, se laver, euh, à se laver les mains, euh, et on voit un certain nombre de, de maladies telles que la gale ou la leptospirose. Nos préconisations c'est que bah, l'ensemble des acteurs euh, qui sont concernés euh, finalement se imaginent euh, des solutions euh, ensemble, qu'elles soient multiples, en fait ces solutions, on n'a pas une bonne de solution. Euh, on pense que c'est important qu'il y ait euh, effectivement la mise en œuvre des plans ambitieux euh, qui ont pu être actés euh, d'investissement. Mais ça, ce sera des plans euh, long terme, mais qu'il faut également travailler sur une réponse immédiate. Euh, et un travail à moyen terme euh, sur les solutions d'accès euh, pour tous euh, et d'amélioration euh, de la disponibilité de l'eau. Donc, euh, enrayer ces coupures, euh, encourager euh, les gens à se raccorder au réseau et avoir un, un puisage d'eau sécurisé, euh, finalement, un accès à l'eau sécurisée. Mais pour cela, il faut que la quantité d'eau produite à Mayotte et distribuée euh, soit suffisante à la demande c'est-à-dire au nombre de populations qui en boivent.